Et salut à tous les amis, c'est Gabriel, et on se retrouve pour ce petit épisode sur DevPro, donc c'est la victoire longue. Donc on va essayer de faire euh, au mieux. Donc j'ai baissé le son parce que sinon non j'entends pas, donc j'invoque ma fusée volcanique, je pose deux cartes. Donc une carte c'est la septième magie en plus, et euh, deuxième carte c'est l'accélérateur de rechargement accélérateur de flamme. Je sacrifie rechargement accélérateur de flamme pour invoquer mon feu grégoire volcanique. Il invoque les quatre jetons, bon bah ok d'accord détruit deux tout simplement euh, il va à partir de maintenant toutes les cartes qu'il va devoir jouer seront obligatoirement face down durant le premier tour donc euh, j'ai oublié d'attaquer sur ce tour j'ai oublié d'attaquer il fait la fusion voilà dragon le premier des dragons et moi je joue donc euh, une mon retour de flamme donc le premier dragon ne peut être détruit que par un monstre de type normal donc euh... Voilà, on est tranquille. Voilà. Je ne fais rien. Il va jouer ses cartes face cachée. Ok, d'accord. Hop. J'active le Nivérophile. Je sacrifie donc le feu grégoire volcanique. Et bien sûr, ça, pour pouvoir faire ça. Et en plus, je fais ça. Tac, tac, tac. Et voilà. Donc, on a, on est bien là. On a un, on a un beau terrain. Donc là, il va... Ah oui, il va essayer de... Il va détruire deux cartes, voilà, et hop, ça lui permet de prendre une polymérisation, Ok, d'accord. Joseph, et voilà, le dragon pendule. Donc, moi je paye 500 points de vie pour reprendre un petit obus volcanique. De, un petit obus volcanique, bien sûr, je lui fais bam. Et en plus, il va perdre sur ce tour 3000 points de vie et plus euh, 2700 points de vie. Donc là. Là, il a les chocottes parce qu'il lui reste plus que 1300 points de vie. Et euh... Donc là, je reprends 4 monstres pyro depuis mon cimetière. Ça, c'est génial. Et je pose une carte qui est encore un retour de flamme. Donc là, il va me refaire une fusion. Voilà, voilà. à la bâtarde. J'ai perdu 4400 points de vie, mais il va perdre... Et il va perdre tous ses points de vie. Voilà. Donc euh, j'espère que vous avez aimé cette petit, ce petit épisode. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur DFO. Allez, ciao tout le monde.